à présent à Inaya de vous poser sa question. Bonjour Madame le maire, serait-il possible d'avoir une nouvelle piscine Ça va être le cas, vous allez avoir une nouvelle piscine. Mais mieux que ça, quand je disais que gouverner c'est prévoir, c'est prévoir que dans quelques années il y aura encore plus de pratiquants. Les travaux qui vont avoir lieu sur la piscine c'est aussi permettre que toutes les écoles puissent fréquenter la piscine, ce qui n'est pas le cas. Donc cet espace il va de l'entrée actuelle du stade nautique jusqu'au cimetière quasiment. Sur cet espace, nous allons procéder en deux temps. Il va y avoir une rénovation de la piscine existante et une extension, c'est-à-dire qu'on va doubler la capacité de notre centre nautique. On va doubler la capacité dans le nouveau. Il va y avoir un bassin de 25 mètres, il va y avoir un bassin ludique, il va y avoir des toboggans, il va y avoir un espace de bien-être. Donc tout ça, c'est déjà lancé les architectes ont été choisis et on a déjà commencé les travaux. On va commencer par des travaux euh, de euh, parking. Il va y avoir beaucoup plus de capacité de stationnement avec un parking euh, qui va euh, représenter 200, euh, 230 places sur deux niveaux, qui va permettre aussi aux gens euh, du quartier de pouvoir se stationner, non pas seulement ceux de la piscine. Donc la piscine, ça va être un très, très bel espace. Ça va vraiment être un parc aquatique comme on peut en connaître aujourd'hui, donc beaucoup plus adapté aux attentes de la population, aussi bien pour le loisir, pour s'amuser, pour aller en famille dans un espace de bien-être que pour les jeunes de nos écoles, pour les former à la natation. Donc oui, la piscine, euh, les travaux sont lancés. On commence par des travaux de parking. Euh, et ensuite, c'est tout l'espace qui va être réhabilité puisqu'il y aura aussi un nouveau gymnase, un nouveau terrain de pétanque, un nouveau, euh, nouveau city-stade avec des, des agrès de, de street workout, des nouveaux logements aussi qui seront donc plus adaptés la salle Petieu, ce sera des nouvelles salles aussi euh, où il y aura euh, bien tout ce qui est sport de combat, etc. Voilà, le judo aura désormais des salles adaptées. Donc ce n'est pas seulement la piscine, c'est tout le quartier. Ça aussi, ça fait partie des grands projets. Mais la piscine, oui, vous allez la voir et rapidement. C'est désormais au tour de Mélia de vous poser sa question. Bonjour Madame le maire. Est-il possible de développer davantage les pistes cyclables à drancy pour les vélos comme pour les trottinettes oui, bien sûr, c'est possible et c'est déjà lancé. Euh, là encore, c'est une adaptation au nouveau mode de vie, au, niveau, au nouveau mode de circulation. Donc, les pistes cyclables, on a voté euh, il y a quelques mois de cela, un plan d'investissement sur trois ans. Donc en gros, d'ici euh, trois ans, on va avoir 20 km euh, de pistes cyclables sur la ville. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vont être priorisés euh, les grands axes. Quand on refait euh, des rues, euh, eh bien, euh, on essaie d'intégrer euh, les pistes cyclables. Ce n'est pas toujours possible, vous avez parfois des rues qui sont trop étroites et qui ne permettront pas euh, d'accueillir des pistes cyclables. Mais partout où c'est possible, eh bien, on a un plan, c'est-à-dire sur les trois ans, un plan d'investissement Tant de milliers d'euros, tant de milliers d'euros sur l'année N1, N2, N3. Et donc vous allez avoir près de 20 km de pistes cyclables pour s'adapter au vélo et à la trottinette. C'est maintenant à Samy de vous poser sa question. Bonjour, que peut-on faire pour obtenir un city stade à Danton en sachant que les autres quartiers en sont équipés À Drancy, on a 10 city stades. Les 5 derniers ont été construits en moins de 6 ans. Maintenant, précisément sur Danton, comme je vous l'ai dit, il y a déjà 10 city-stades, donc un dans chaque quartier. La ville de Drancy est découpée en 9 et j'ai 10 city-stades. À Danton, ce n'est pas possible. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas l'installer en pleine zone pavillonnaire. Vous imaginez, je ne vais pas détruire la maison de certains de vos parents ou de vos grands-parents pour mettre un City Stade à Danton. Mais il y aura donc le nouveau City Stade sur Petit-Drancy, euh, à Salangro. Et le prochain qu'on va inaugurer dans quelques mois, qui est un peu plus petit, on va dire c'est plus un square qu'un City Stade, c'est celui euh, qui va être sur euh, la rue Ribot, euh, dans le quartier, là, juste ici à côté. Les travaux ont commencé et on va l'inaugurer dans quelques mois. Mais ce sera plus petit que le très beau square qu'on a inauguré en plein cœur de ville, au centre des, du quartier PVC.